L'art de définir efficacement ces raccourcis personnages sur World of Warcraft Hmm, une grande étude, beaucoup de questions, beaucoup de touches à poser au niveau du clavier À la fin de cette vidéo, aucun doute que tu auras appris au moins un truc Pour pouvoir utiliser efficacement ton clavier et ta souris sur World of Warcraft, c'est parti alors, bon sache que déjà j'ai passé beaucoup de temps, j'ai discuté avec pas mal de gens, j'ai lu plein d'articles, il y a beaucoup de données et il y a des trucs que moi je ne fais pas optimalement à l'heure actuelle et que je vais changer à la fin de cette vidéo. Donc ne te base pas sur euh, les touches là que tu vois sur le côté, ok ça c'est... t'as pas besoin, tu vois t'as pas besoin. Ce qui est important c'est vraiment plus euh, l'idée globale, et, et Pas euh, qu'est-ce que j'ai fait jusque là parce qu'il y a des trucs qui sont bien, d'autres euh, qui sont plus questionnables. Dans un premier temps, on va discuter des raccourcis de base et de qu'est-ce qu'il faudrait modifier. Là, je te parle d'optimal dans la vidéo, quand je dis il faut, j'ai fait ce que tu veux. Je te parle en termes d'optimal, d'optimisation principalement HL, des raccourcis, ok On parle d'un principe qu'on bind absolument tous les sorts, on parle d'un principe qu'on joue en PVP à haut niveau et qu'on joue en PVE à haut niveau dans cette vidéo, ok C'est pour partir de ce postulat-là, le reste, tu fais comme tu te fais plaisir, le but c'est que tu sois à l'aise, ok C'est vraiment important et quand je dis il faut, il faut pas vraiment mais c'est plus simple comme formule, ok Sache-le en tout cas. Donc, au niveau des raccourcis, déjà tu as de base des raccourcis du jeu. Tu en as un que tu peux virer sauf à la rigueur sur certains tanks ou si tu es vraiment à l'aise, mais reculer ne te sert à rien. Okay, c'est une touche sur laquelle tu n'appuies pas. Reculer n'a aucun intérêt. Autant strafe. Tu strafe tu vas plus vite. Tu quand même pas de dos. Hein. Tu t'exposes quand même pas ton dos. Tu peux exposer ton côté, mais pas ton dos. Évidemment, exposer ton dos, ça te pose des problèmes sur le jeu parce que tu ne peux pas bloquer, etc. Mais en tout cas, tu as d'autres moyens de faire. Libérer la touche S, c'est gagner énormément de temps. C'est gagner beaucoup de place. Il y a des raccourcis de base également que tu peux modifier, comme tourne à gauche, tourne à droite qui sont vraiment pas optimales. T'as ta caméra pour ça, t'as pas besoin. Par contre, ce que tu peux faire, c'est mettre esquive gauche, esquive droite. Ça te fait aller à gauche et à droite, ultra pratique. À moins ultra pratique, donc je te conseille esquive gauche, esquive droite, à la place de tourner à gauche, tourner à droite. Déjà tu vas gagner beaucoup de temps. Ensuite il y a les raccourcis de base qui sont sympas, voilà il faut le savoir, il faut le dire. Espace pour sauter c'est super pratique, toucher espace c'est ultra accessible et sauter c'est très pratique dans le jeu. Je pense qu'il y a quelques gens qui l'ont changé, mais en vrai, espace c'est tellement bien pour sauter. Je pense que même toi, tu dois dire « Ah, oh, effectivement, espace ça me va bien, je chaude bien avec l'espace, tu vois, ça marche bien. » Des trucs comme Tab, ça marche également extrêmement bien. Aussi, pour rappel rapide, avant de rentrer vraiment dans le détail, on veut tout bind parce que c'est plus efficace. Il n'y a aucun monde, aucun, vraiment aucun, dans lequel, le fait d'utiliser la souris sur un ordinateur, je ne parle même pas sur WoW, est, est intéressant. Okay tu vas beaucoup plus vite, quelles que soit les choses que tu fais avec un clavier. Mais même si tu n'es pas à l'aise, honnêtement, ça vaut le coup d'apprendre et un humain, et t'es un humain donc t'as déjà gagné la loterie, c'est-à-dire qu'on a une intelligence qui est incroyable, on est capable de mémoriser des tas de touches, des tas de raccourcis, des tas de trucs, ça va se faire super vite, tu vois, si tu redéfinis des touches et que t'es pas habitué, ça va te demander pff, deux jours de déjà tout apprendre, et tu vas mais attends, mais comment mon cerveau est capable de faire ça, honnêtement, c'est incroyable, le cerveau humain c'est fou, vraiment, n'hésite pas à en user et abuser, le cerveau humain, ça, va, ça sert trop quoi, c'est trop bien le cerveau humain, bref, du coup, par exemple, tu vois, si je veux cibler une créature, au lieu de cliquer, cibler là, ça me demande du temps, je dois déplacer la souris, cliquer. Si j'ai un raccourci clavier, pap, pap, pap, instant. Tout est pareil, tu fais tout en instantané et t'es beaucoup plus précis qu'un clavier, ça vaut vraiment le coup, honnêtement. Ça vaut le coup que tu passes tes 10-15 minutes à mater la vidéo et que tu te poses des questions derrière et que tu adaptes, honnêtement. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur et en plus on n'est pas encore à Shadowlands, c'est le moment de prendre des bonnes habitudes. Alors, en termes de raccourcis, et d'ailleurs si t'as des trucs sur lesquels tu as des questions, ou alors tu as des interrogations ou t'es pas tout à fait d'accord avec ce que je dis, franchement, n'hésite pas, tu le me mets en commentaire, c'est pas parce que euh, j'ai lu des trucs et que je pense que ça c'est la vérité ou que ça marche bien, que c'est la vérité ou que ça sera la vérité pour toi, tu vois ce que je veux dire N'hésite pas en tout cas à le mettre en commentaire et dire, ok moi par contre je fais ça et ça marche bien. Tu vois Donc on libère les raccourcis, l'idée c'est de virer quasiment tous les raccourcis de base du jeu, qui te servent à rien sur les touches du clavier. Je te mets un petit clavier virtuel que tu vois bien comment ça marche. Donc là, on a un clavier virtuel au-dessus. Ces touches-là, là, sortir, ranger les armes, ça dégage. S'asseoir, ça dégage. Fiche personnage, ça dégage. Tu vois l'idée H, ça dégage. Pour afficher les champs de bataille, machin. Tu libères un maximum d'espace. Tout ça là, t'en as besoin, toute cette partie là, t'en as vraiment besoin Et il y a beaucoup de touches dans le jeu, il y a beaucoup de trucs à faire Vraiment ça, use et on abuse, tu libères tout ça Ok, tu libères tout ça, le reste tu les cliques Ça pour le coup, si tu veux cliquer ta fiche personnage, franchement personne t'en voudra Tu cliques ta fiche personnage, si c'est ça que tu veux faire, t'inquiète, mène ta vie comme ça une fois que c'est libéré, okay, que tu as libéré tes fiches personnelles, c'est une petite note que j'ai fait, si tu veux je te la partagerai, pas de problème, tu me dis en commentaire et je l'héberge sur un lien et, euh, et voilà, c'est une note que j'ai fait pour la vidéo qui m'aide à écrire le script de la vidéo et à me poser les bonnes questions. Donc as une partie où tu vas identifier les sorts Et le plus important c'est déjà les sorts que tu presses souvent Donc ça c'est ton cycle DPS On va prendre l'exemple du cycle DPS le plus simple du jeu quasiment ou, Enfin pas le plus simple du jeu dans le sens ça Mais dans l'ensemble on a un cycle DPS qui a peu de touches Le chasseur BM Ça c'est un mec qui part à 8000 en monofible hein, C'est un mec ultra chaud et Là c'est les touches qu'il utilise Tu vois il y a au total 8 touches Il en utilise 3 pour DPS en réalité 4 Mais donc ça c'est ton cycle DPS Au niveau de son cycle DPS lui il a ordre de tuer Il a tir à serrer du cobra, et quand la cible à moins de points de vie euh, que bah, qu'elle a porté l'exec, il a killshot. shot ça. C'est ses quatre touches. Et ce que les joueurs font souvent, et qui est une très bonne chose, c'est de les mettre sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le cycle dps il doit aller sur 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, il doit. Encore une fois, c'est en termes d'optimisation, hein, t'es pas obligé, t'as envie de le mettre sur RT, tu fais ce que tu veux, hein, tu RT ta vie, mais 1, 2, 3, 4, 5, ça marche extrêmement bien, 1, 2, 3, 4, 5, c'est super accessible, c'est des touches simples, tu peux mettre des modifiers après dessus pour faire d'autres choses, c'est des touches où t'as pas besoin de le faire sur un focus, t'as pas besoin de le faire sur un truc, c'est des touches très simples et tu dois tout le temps faire ton cycle DPS, PVE, PVP, etc, tout le temps ton cycle DPS, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça marche extrêmement bien, c'est très fort, je dis cycle DPS, c'est pareil pour les heals, tes heals, hein, tu remplaces cycle DPS par touche de 1 2 3 4 5 c'est la base, ça marche extrêmement bien. Tu peux mettre ton cycle dessus et tu peux te régaler. Ensuite, tu as les trucs que tu dois presser rapidement mais pas souvent. Hmm, qu'est-ce que tu veux dire par là voilà. Donc ça, par exemple, c'est le cas le cas le plus clair là-dessus, c'est le cas des interruptions. Donc par exemple, le clic le, le coup de pied du voleur Le contresort du mage Le cisaillement des vents du shaman, Ça, faut que ça parte instant Ok, faut que ça parte instant Mais t'as pas besoin de presser tout le temps dessus Il faut le faire que quand t'as besoin Trinket, PVP, c'est pareil Et un autre encore, exemple encore aussi fort C'est le stun Par exemple, le stun du guerrier Que tu jettes là euh, Ton marteau que tu prends en talent Ça, il faut que ce soit instantané Tes interruptions et tes stuns T'as besoin que ce soit simple instantané, c'est des trucs, faut être réactif, il faut faire au bon moment. Et ça, du coup, faut que ce soit des touches très simples. Le meilleur endroit, honnêtement, après avoir discuté, etc., molette ou molette bas, c'est parfait. Un, le kick sur molette bas, c'est une valeur sûre. Tu peux faire shift molette bas, ctrl molette bas, alt molette bas, ctrl alt molette bas, alt Gr molette bas, bouton de ta souris molette bas, bouton 2 de la souris molette bas, tu peux faire exactement ce que tu veux. Alors, je vais te faire une partie après où je vais t'expliquer pourquoi je te parle de alt, de contrôle, etc. C'est très important. Et on le prendra en compte plus tard Mais je t'expliquerai te, je plus tard Mais en tout cas être réactif Tu peux pas te tromper au niveau de ta souris T'as tout le temps la main sur la souris Sur le clavier tu l'as sur plein d'endroits Ta souris tu l'as que sur ta souris Tu peux pas te rater T'as obligé d'avoir ton interruption à portée de main Si tu le mets sur la souris C'est incroyable C'est l'un des bails les plus intelligents du jeu Vraiment c'est super simple de faire molette bas, tu auras toujours ta main sur la souris. Molette bas, tu peux pas te rater, tu peux pas te mis bind sur molette bas. Tu vois ce que je veux dire C'est extrêmement fort. Cependant, si c'est pas un truc qui t'arrange, pour X raisons, les autres touches, ça marche bien. Tu vois, tu mets les autres touches proches. R, T, D, bah, pas D parce que je dépassé avec mais S par exemple c'est les touches qui marchent bien tu vois c'est les touches qui marchent bien t'as libéré ton S bah utilise-le pas de soucis ces touches là globalement dans l'ordre là du clavier c'est des trucs que tu vas pouvoir être réactif dessus et euh, tu vas pas perdre de temps faut que ce soit une touche simple parce que tu vas appliquer des modifiers dessus plus tard ça faut que ce soit réactif et as également l'autre cas le trinket pvp parce qu'il faut être réactif tu peux le mettre sur les touches comme B N des trucs comme ça faut que ce soit réactif et que ce soit simple pour toi de les utiliser et touche simple là dessus parce que c'est des trucs rapides et ça, ça vaut pour toutes les classes. Hein. C'est ça qui est bien, hein. c'est que toutes les classes sont un peu construites de la même façon. Ensuite, il y a les cooldowns, que t'as pas besoin de presser souvent, mais qu'il faut quand même pouvoir presser au clavier assez facilement. La pré-pote, les gros CD, gros CD offensif, défensif. Ça va avec une logique que je vais t'expliquer juste après, et qu'on a également au niveau de l'interface. C'est de faire en sorte que visuellement et au niveau de ton clavier, les trucs qui se ressemblent soient ensemble. Typiquement, là, je suis en voleur, mais ces défensifs sont par là. Sauf la roue de Mekagon, mais ça à part. Mais en gros, ma chale crémoisie, mon évasion... Ma cape d'ombre, mon évasion, ça c'est les cooldowns défensifs J'ai besoin qu'ils soient ensemble, de visualiser Qu'est-ce qui me reste facilement Et mes cooldowns offensifs, j'ai besoin de visualiser également Danse de l'ombre, symbole, lame d'ombre Crise, sang froid, l'essence Désigné pour mourir les trinkets, ça c'est des trucs qui sont offensifs, j'ai besoin de les voir visuellement. Et bien au niveau de ton clavier, il faut que ça se représente. Il faut qu'au niveau de ton clavier, tu une logique, ok faut que tu aies une logique à ce niveau-là. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est dire, ok, cap d'ombre, évasion, j'ai pas besoin de les mettre sur quelqu'un d'autre, c'est des personnels défensifs. Fiole également, si, si c'est plus simple pour toi, tu fais une touche et tu mets des modifiers dessus. Tu fais par exemple, je sais pas, ça va être euh, G. G, on va dire G. Je suis pas forcément le plus optimiste, mais c'est un exemple. Fais G, ça va être ta cape d'ombre. Shift G, ton évasion. Euh... Non, là, mieux. G, ta fiole. Shift G, ta cape d'ombre. Ctrl G, ton évasion. Bam! Tu sais que G, plus quelque chose, ça sera un CD défensif. Sinon, ça peut être VBN, tu vois. Genre, V, ta fiole. B, ta cape d'ombre. N. Ça peut être ton évasion, tu vois. Ça marche bien. C'est des touches qui marchent bien. Et tu sais que sur cette zone du clavier, tu vas avoir tes CD défensifs. Tu pas souvent besoin de les overlap. Donc, c'est pas gênant en plus qu'ils soient proches. Et ça marche extrêmement bien. C'est des raccourcis qui sont super pratiques. Et en gros, essaye de mapper au niveau de ton cerveau les touches qui sont proches en termes de raccourcis. Ça marche extrêmement bien. Et pas utiliser à user et abuser de modifier. Comme je te dis, tu peux très bien avoir cap d'ombre évasion sur la même touche. Juste appuie sur une touche en plus et ça va faire l'autre version. version. C'est des trucs qui marchent bien. Il y a feinte également. Feinte, globalement, c'est un CD tu vas le mettre dans ces eaux là Il faut pas que Par exemple cap d'ombre en A Évasion en a, tu vois, Ça va être le bordel Ton cerveau il va y arriver Parce que le cerveau humain il est fantastique Mais c'est quand même pas intuitif Et il y a des moments où tu vas te poser des questions Est-ce que tu passes sur d'autres personnages Et que tu commences à prendre des logiques qui sont contre-intuitives Où tu vas mêler dans le cerveau Honnêtement il y a un moment où tu vas paniquer Le moment où tu auras vraiment besoin En arène, en PVE Un moment compliqué Un moment vraiment dur Où là ton cerveau il va être vraiment sur autre chose Et là tu vas te misbind et ça peut te coûter un fight, ça peut te coûter une arène. Donc vraiment, faut pas déconner avec ces trucs là. Faut vraiment pas hésiter à mettre les trucs dans le même endroit et utiliser les modifiers sur les CDDF, les CD offensifs, ce genre de trucs. Faut que ce soit accessible pour toi. Donc que ce soit quand même à portée de main, que ce soit pas très loin, mais euh, pas trop proche non plus. Tu vois, c'est pas les trucs que tu vas les presser souvent. C'est les trucs que tu vas presser une fois toutes les minutes, deux minutes, trois minutes. Donc il faut que tu puisses les faire facilement, que tu saches où c'est, mais pas pour autant que ce soit sur un 2, 3, 4, 5. En gros, si tu vois l'idée. Ce qui nous amène à la suite. Ce qui nous amène également à, donc maintenant on a félicité le cerveau, on a mis les CD rapides, on a mis les gros cooldowns etc T'as des trucs, t'as pas besoin de les presser souvent, mais genre vraiment pas tu vois Par exemple les bufflons, donc euh, le buff du mage, le buff du war, les poisons, le... les, les trucs liés au pet du chasseur que tu utilises quasiment jamais Ça, faut que ce soit bind, c'est quand même beaucoup plus pratique, même la BL hein, tu peux le mettre là dessus Pavé numérique ça marche bien, est okay pavé numérique ça marche extrêmement bien c'est les touches les plus à droite. Si on voulait dire au niveau de notre clavier, alors le clavier visuel, malheureusement il a pas 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça c'est assez chagrin. Mais si je te montre rapidement au niveau du clavier visuel, cette partie-là, c'est pour les trucs que tu presses pas souvent, tu vois. Vraiment pas, les trucs que tu presses une fois par heure. Une fois toutes les 30 minutes. Mais tu presses vraiment pas souvent, tu vois. Ces trucs là, ça marche bien dans ces zones-là du clavier. Donc pas hésiter à en user, et abuser, binder là-dessus. Même euh, je sais pas, désactiver des musiques, mettre la monture, etc. Ça marche vraiment bien sur ces zones-là du clavier. C'est les trucs que tu n'utilises pas souvent. Ça, ça te libère de l'espace, cette libère de pour les trucs utiles vraiment pas hésiter à user et abuser de cet endroit là ensuite on a une autre partie, alors ça j'ai hésité à t'en parler mais c'est quand même important, et vu que je veux que... enfin mes guides sont quand même plus ou moins et ce que je fais et ce qui m'intéresse c'est quand même le HL c'est quand même important t'as des sorts tu dois les presser ensemble et du coup il faut pas que tes doigts euh, ce sera forcément le même doigt qui tape dessus, sinon tu vas perdre en temps, surtout les trucs sans GCD. Un des très bons exemples là-dessus, c'est danse plus symbole en voleur. C'est un des trucs que des fois, souvent, tu as besoin de presser ensemble, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc il faut que ce soit des touches séparées, tu vas pas forcément utiliser une macro, ou tu peux utiliser une macro, mais ce n'est pas forcément idéal, et dans ce cas-là, tu as besoin que les touches soient séparées. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que du coup, tu vas avoir besoin que tu puisses le frapper avec deux doigts, par exemple, en même temps. Par exemple, moi, danse de l'ombre et symbole, ma danse elle est sur carré, et mon symbole, il est sur E. Je peux très bien faire carré E avec mes deux doigts. Je peux les presser ensemble sans aucun souci. Si c'était des touches qui sont trop proches, ça me force à déconnecter mes doigts et me perdre sur le clavier. J'ai pas envie. Carré, c'est quelque chose sur lequel je suis toujours. Donc carré E, c'est des trucs très simples à faire. Par exemple, un autre exemple, ça va être en ma givre. Tu vas faire des éclairs de givre. Tu as besoin à un moment de faire ton interruption. Il faut pas que tu te perdes à bouger ton doigt. Et c'est pour ça que molette bas, ça marche bien. Parce que tu as toujours une main qui est disponible pour faire ton interruption. Raison de plus de faire contrôle, de faire molette bas sur les interruptions. C'est excellent. Vraiment c'est ouf vraiment c'est ouf Moi c'est un truc que je l'ai pas fait et je vais le faire juste à la fin de cette vidéo pour te donner une idée En tout cas c'est pour te donner une idée Il y a des trucs comme ça il faut prendre en compte sur les sorts que tu vas avoir besoin de passer en, presser ensemble Et pas hésiter à y penser quand tu le fais C'est pas le plus important Mais ça rentre en compte quand même Sinon, tu as les sorts où il faut viser le sol. Très important d'utiliser Ad Cursor. Donc, si tu ne connais pas, je vais te montrer rapidement. Tu as les sorts où tu vises. Le bon héroïque du guerrier, les totems du shaman, le distract du voleur, le typhon du druide, les, chasseurs, les, les, les, les pièges du chasseur, la fusée du chasseur, le séisme du shaman. Tu as besoin d'autres exemples Il y en a plein, bordel, il y en a plein. Je vais te montrer un exemple sur le jeu de quand tu utilises Ad Cursor. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est faire une macro Ad Cursor. Donc, par exemple, je te montre ici. Je vais dans Macro. Il y a Macro. Tac, je ma macro sur la distraction, cast at cursor, distraction très très simple. Utilisez les hats aussi, hein. je vais te le montrer après. Hein. On va rentrer dans les trucs d'arène et tout ça, hein. t'inquiète pas. Et les focus, mais en gros, t'as du hat cursor. Ce que ça fait, je vais trouver un petit pélo là, un petit monstre, hop là, et on va le retourner. Quelle okay, distraction, ça le retourne. Donc on va lui dire, tu vas regarder par là-bas, tu nous regardes pas, nous, tu vas regarder par là-bas. Normalement, je vise une zone et je dois refaire un clic, c'est long, c'est chiant. Là, regarde, je mets ma souris où je veux, on regarde bien la souris. Derrière le monstre, je fais distraction et bim, il se retourne. J'ai pas besoin de cliquer, tu gagnes un temps monstre, bon héroïque, tout ça. C'est des trucs vraiment à user, abuser, faire avec la distraction, avec add cursor, pardon, ça marche très très bien. Là, je te donne distraction voleur, c'est le seul exemple que j'ai, il me semble. Bon, J'en ai peut-être d'autres, mais pas à ma connaissance. Vraiment pas hésiter en user et abuser. Tu peux également faire des moose et compagnie, mais ça, je vais pas rentrer dedans dans la vidéo. Mais moose over add ça marche également très bien sur plein de choses. Pas de longue mousse-over, etc., c'est des trucs que tu vas gagner un temps monstre. Donc add cursor, add cursor, on en use et on en abuse Et tu vas gagner, c'est ultra important Imagine un chaman, le SLT Tu 0,5 secondes à faire clic clic C'est ce qui peut faire la différence entre un SLT qui se pose instantanément Et un SLT qui se pose trop tard Faut le faire Tu joues à League of Legends, les sportcasts, c'est exactement pareil Sinon, on a également le ciblage Moi je trouvais ça important Et par exemple le ciblage en arène qui est encore plus compliqué dans les autres modes. T'as deux façons de faire T'as soit celle où tu fais des raccourcis et du coup, tu vas viser directement le joueur. Par exemple, moi, ce que je fais, je recommande pas forcément. Je dis moi ce que je fais cette fois-ci, hein, parce que je ne sais pas si c'est le plus optimal. F1, F2, F3, c'est mes façons de cibler en arène. J'ai trois touches ici. C'est trois macros. Target arène à 1, Target arène à 2, Target arène à 3. Moi, je ne cible jamais. Je ne clique jamais les joueurs en arène, sauf euh, sauf si je me trompe, mais c'est pas bien. Mais en gros, il faut que les personnes tu puisses les cibler le plus facilement possible. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Hein, c'est très très simple. C'est du slash target, arena, target égale arena 2, etc. Je peux juste faire target at arena 2, hein, ça marche également. Tu vois là, j'ai target égale arena 2, je peux faire tac, slash target at arena 2. Ça, c'est une meilleure syntaxe, c'est plus clair, on apprécie, on fait ça. Slash target arena 2, slash target arena 3. Tu, vois. tu remplaces par genre de truc. Et euh, en gros, quand je fais F1, ça va le premier joueur, F2 le deuxième, F3 le troisième. Tu gagnes un temps de monstre. Il y a une autre façon de faire dans le cas où tu es en arène. Alors je suis désolé, je fais PvP et PvE mais euh, bah oh, c'est pas grave. Ça t'intéressera l'arène c'est bien, je vais t'intéresser au PvP si ça t'intéressera, ça t'intéressera, t'inquiète. À force, ça t'intéresse. C'est cool le PvP. C'est bien aussi le PvP. <rire> Donc ce que tu peux faire c'est au niveau de ciblage, tu ne fais pas tu fais euh, tab tu vois, il est sur cibler l'ennemi le plus proche. Tu fais pas forcément cibler l'ennemi le plus proche, mais en arène tu fais cibler le joueur ennemi le plus proche. Tu peux le mettre là-dessus et du coup tu peux faire juste Tab, tab ça va te prendre, c'est intelligent, c'est très très bien construit le tab sur le jeu Ça va te prendre le truc le plus proche mais ça va te baser également sur ta caméra C'est incroyable, il y a plein de trucs Donc en gros tab, juste faire tab ça marche vraiment bien et si tu fais cibler un joueur à une mille plus proche ça marche aussi Tu vois typiquement si je suis là et que je regarde lui Je sais que si je vais faire tab Et même en, en pv du coup ça va me prendre le premier regard Pop c'est sûr ça va me prendre le mec devant moi Parce que la caméra est intelligente Parce que le tab est intelligent Si je veux faire la même chose ici je me retourne Je suis à la même distance bordel Ça va quand même me mettre le me truc devant moi Tab c'est usé et abusé c'est un très bon raccourci de base Le ciblage avec tab ça marche vraiment bien Cliquer c'est une perte de temps Si t'as pas le choix tu le fais si tu ne sais, sais pas si où ton tab va aller, tu le fais. Mais connaître comment fonctionne le tab et comment il fonctionne de façon intelligente et en user et abuser, c'est tellement fort. Ciblage, tab, on adore. Et évidemment, ne pas utiliser les trucs de mousse over au niveau de la souris. Voilà, ça c'est basique, mais c'est quand même très important. Ça c'est très très important. Maintenant, il y a une partie, j'ai un peu skippé, que je t'ai mis par là-bas et dont j'ai vraiment très envie de te parler c'est tout ce qui est modifier c'est un truc qu'on m'a déjà demandé des fois et plein de fois, vraiment plein de fois c'est un truc qui est compliqué okay c'est une des parties les plus compliquées au niveau du binding c'est le les modifiers les modifiers ça va être les touches que tu peux utiliser en plus CTRL, SHIFT, ALT, ALT GR, CTRL plus ALT grosso modo c'est les 5 que tu peux faire ça c'est très utilisé dans le cas où tu veux faire des trucs au niveau de tes potes ou au niveau des ennemis par exemple un des meilleurs exemples deux exemples très clairs, le peur du démoniste et les métamorphoses, le mouton du mage. Ça, c'est des trucs, t'as pas envie de le mettre sur ta cible principale. Donc, si on voit au niveau du jeu, par exemple, euh, voleur, il y en a plein des exemples là-dessus. Hein. Voleur, t'as as l'assommer, t'as l'assommer le, le coup de pied, euh, l'aiguillon perside, le cécité, euh, le shadow step kick, machin, enfin bref, t'as plein de trucs à ce niveau-là. En gros, tu, tu ne perds pas de temps, tu es un DPS imagine que tu es un DPS, mais ça marche aussi pour les healers hein. tu, tu tapes ta cible principale tu dois contrôler la cible là, ok tu dois mouton cette cible là, il faut que quand tu veux la contrôler, ou je veux la céciter ou n'importe où je veux la stun je ne perds pas ma cible principale je ne vais pas perdre mes autoïdes je ne vais pas perdre mes castes et machin. je ne vais pas cibler et lui donner l'info, non, ta cible principale c'est celle que tu DPS ou c'est celle que tu soignes mais c'est jamais celle que tu contrôles c'est pas bon si tu fais ça, c'est pas opti, c'est pas bon, il y a mieux. C'est possible de faire mieux. Donc, dans mon cas, par exemple, je tape lui. Okay lui, c'est ma cible. Je tape lui. Okay lui, lui c'est vraiment lui que j'ai envie de tuer. Si je veux, contrôler le poteau qui est là. Il ne faut pas que je cible le poteau et je le contrôle. c'est pas bon. Il faut utiliser les modifiers. Dans mon cas, là, on est, euh, on est en PVE. Du coup, c'est focus. Il n'y a pas d'autre façon. Tu focus la cible. Tu la mets en focus. Donc, la cible est ici. Qui est mon mannequin est ici. Elle est définie en focalisation. En arène, tu utilises arena 1, arène 2, arène 3. Et sur tes alliés, tu utilises partie 1, partie 2. Ouais, je vais encore te redire derrière. Si je veux contrôler la cible à gauche, par exemple, je vais lui mettre un aiguillon perfide. Ce que je fais, c'est que j'utilise mon modifier et je lui mets un aiguillon perfide. Je tape ma cible là, ok. Là, je me suis mis full point de combo. C'est bien, je suis full point de combo. Je peux faire un aiguillon perfide si je veux. Je vais là-bas, j'ai toujours ma même cible. Hein. J'ai rien changé et je fais un aiguillon sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire En gros, ça, ça marche avec tout. Hein. Si par exemple, j'ai besoin de mettre un cécité sur le mec, je vais, pas, je vais pas je vais pas, le cibler. Ça va perdre, perdre trop de temps. Là, regarde, tout ce que je fais, je ne change rien. Je ne change rien à mes cibles. Je l'ai en focus, donc bah je vais user et abuser de ce focus et je vais mettre un cécité là bas, et pour autant je continue de taper ma cible principale, juste que cécité est partie là bas c'est trop fort, c'est incroyable, il faut nuiser et abuser tu ne veux pas perdre de dps, tu ne veux pas perdre de temps et tu ne veux pas donner d'informations aux autres et là je te montre dans le cas où le focus, en arène c'est encore plus fort imagine, tiens je vais te montrer un exemple, cécité, tu es contre un druid, tu sais que le druid est en aréna 3 en face il est aréna 3 le druid, tu sais qu'il va pop, parce que tu es en train de bouillir son mec, tu sais qu'il est furtif. il va leur pop pour le soigner si je spam ma macro, donc moi par exemple pour mettre être sur l'arena 3, c'est Shift C. Ok, donc j'ai une macro ici, euh, cécité arena 3. Si je spam ça, ça ne partira pas sur ma cible. Ça va attendre qu'il y ait un arena 3. Et le moment où mon arena 3 va pop, il va se prendre un cécité instant. Il va devoir le trinket. Il va être obligé parce qu'il va être trop en retard. Déjà, il pop, son pote il a déjà pris cher. Il se fait contrôle instantanément. C'est très très fort. Il va devoir claquer le trinket là-dessus. Et s'il si le claque, moi je peux même avoir le temps de faire. Un shadow step s'appelle dessus Parce que je sais que le mec Il a même pas eu le temps de se mettre en combat Il a pris déjà un cécité le moment de son casse Il n'est pas encore été en combat, il s'est pris le cécité Ça va être très fort je fais... Il y a plein de trucs comme ça qui sont possibles d'être faits C'est un exemple, c'est pas forcément le bon Mais c'est un exemple qui est possible et Même en termes, tu vois par exemple, tu es en furtif Tu veux, tu veux mettre un double Kouba Alors là Kouba ça marche pas sur les poteaux potos Si ça marche, je crois pas que ça marche sur tous les mannequins Ça marche pas sur le gros mais ça marche sur les petits Donc par exemple j'arrive là, je veux mettre un Kouba sur le mec je mets un coup bas là et je vais taper l'autre. Je cible pas. Tu gagnes un temps de monstre. Donc, quelle est la bonne utilisation des modifiers On est convaincu il en faut. Il en faut sur Arena 1, 2, 3, partie 1, partie 2, focus. Si tu veux vraiment être petit, au pire, tu commences déjà juste par focus. Focus, c'est la base. C'est le plus important de tous. Tu vas l'utiliser en, en arène, tu vas l'utiliser en tu peux l'utiliser en arène, tu peux l'utiliser, tu vas l'utiliser en donjon mythique et tu vas l'utiliser en raid. Tu vas l'utiliser en BG également. Focus, c'est le plus important de tous. Arena 1, Arena 2, Arena 3, c'est utilisé qu'en arène, et partie 1, partie 2, c'est que quand t'es des petits groupes, t'es avec un ou deux potes en arène idéalement, que ce soit vraiment optimisé, il faut que mon kick, donc là on se retrouve avec 5 fois la même touche sur, le, une, 5 fois la même chose sur une touche. Le kick par exemple, l'interruption, c'est un truc que tu veux faire, peu importe, tu veux le faire sur un focus, sur les arènes, etc. Le kick par exemple, dans mon cas, c'est R. Okay c'est pas opti, je vais mettre molette de bas à la fin de cette vidéo, donc on va dire c'est molette de bas, on va dire c'est molette de bas déjà. Si je fais molette de bas, je vais kick ma cible principale. C'est bien, c'est parfait, c'est ce que je veux. Si je vais faire, dans mon cas, c'est contrôle, si je veux faire contrôle molette bas, je vais kick mon focus. Si je vais faire shift molette bas, je sais que ça sera forcément sur mon arena 3. Si je fais le truc de ma souris, le bouton de ma souris qui est sur alt -G r, -R euh, molette bas, ça va être sur mon arena 2. Et mon arena 1, c'est toujours alt, donc alt. Molette bas, ça va être sur mon arena 1. En gros, tu définis un modifier et ça marche sur toutes ces cibles. Le modifier pour focus, ça, tu peux choisir Shift, tu peux choisir Control, peu importe. On va dire que moi, dans mon cas, c'est Control. Je pense pas que ce soit le plus absolu idéal pour toi. Pour toi, ce sera sûrement Shift. Donc Shift pour les focus, mais peu importe. On va dire dans mon cas, c'est Control. Control, si j'appuie sur Control et une touche, ça ira nécessairement sur mon focus. Sauf si c'est des touches qui vont sur moi. Mais par exemple, Control aiguillon, Control coup ça ira forcément sur mon focus. Moi, par exemple, Kuba, c'est G. Je sais que si je fais CTRL-G, ça ira sur mon focus. Si je fais Alt, G c'est mon arena 1. Si je fais mon bouton de souris G, c'est l'arena 2. Et si je fais mon SHIFT-G, c'est l'arena 3. Tu vois l'idée En gros, faut que, peu importe, tes sorts, ce soit tous des déclinaisons de modifiers au niveau de tes contrôles et les trucs que tu as besoin de mettre sur tes autres touches et que tes modifiers, ça vise tout le temps la même cible. Ça va te mapper ça, ça va rendre le truc extrêmement simple. au final, tu as 60 touches. 60 millions différentes mais elles sont toutes extrêmement simples Tu sais où sont tes CD offensifs, tu sais où sont tes kicks Tu sais que tes touches sont toujours au même endroit et correspondent à la même chose Et par exemple, imaginons, là je suis sur un voleur mais je passe sur un mage Une des bonnes touches sur un mage, par exemple pour mettre le mouton c'est F Si tu as dit que bah, dans mon cas c'est CTRL F, ça sera toujours CTRL F sur le focus CTRL F, je sais que ça va mettre les métamorphoses. je suis pas perdu Je passe sur un démo, le fear il sera sur F CTRL F, ça sera le fear sur le focus. Et au final, tu vas pouvoir jouer n'importe quel SP, n'importe quelle classe, et tu ne seras jamais perdu au niveau des, des raccourcis. C'est incroyable. Si tu maps bien ça, que tu fais bien tes raccourcis, tu n'es jamais perdu quand tu changes de spé ou de classe. C'est ultra important, bordel C'est trop bien, imagine. Et pareil, je joue mon démo, mon fear sur l'Arena 1, Alt F. Je sais que c'est Alt F, je ne perds pas de temps. Ça m'arrive des fois de passer de mon mage à mon voleur, à mon démon en arène, je ne perds absolument pas de temps au niveau de raccourci à comprendre ça. Du coup, ce que j'ai réellement besoin d'apprendre, c'est des match-up, la classe, etc. Même en BG, c'est la classe, je ne me perds pas au niveau des raccourcis, mon cerveau ne me perd pas de temps là-dessus. Je sais très bien que si j'appuie sur cette touche, ça va faire ça. Alors certes, c'est long, tu vois, certes, ça te fait faire plein de touches, c'est long. Tu vois, mon interface, elle est blindée, elle est blindée de macro, elle est blindée de duplicats. Il y a peut-être moyen, et ça, je ne sais pas, mais ça, c'est possible, je ne suis pas renseigné là-dessus, de dire... Euh, je fais une macro, kick de base Si je fais contrôle, ça sera sur focus Si je fais machin, ça sera sur ça C'est possible, moi j'ai écrit 40 macros Il y a peut-être plus simple, je vais me renseigner à la fin de cette vidéo Et je te le mettrai en, en, en commentaire Donc n'hésite pas non plus à me poser la question Si je te la pose, ça, ça me la rappellera Il y a peut-être moyen de faire plus optimiser À l'heure actuelle, j'ai fait 40 macros C'est peut-être pas le mieux, en tout cas ça marche, ça marche bien Par exemple, mes macros sur le, les kicks Tu vois, j'ai ça, tac, macro Sur le kick, c'est kick, cast Arena 2, coup de pied. Ça marche bien. J'ai pareil, du coup, sur mon focus, cast, focus, coup de pied. Ça, c'est une macro qui marche extrêmement bien. Passons à la suite, parce que là, du coup, j'étais un peu rempli le cerveau d'informations là-dessus, mais c'est très important que j'insiste sur cette partie-là. Vraiment, c'est la base de l'art du mining. Ça, franchement, c'est ce qui est le plus important quasiment. C'est très, très important. Sinon t'as du coup Donc ça c'est euh, ce que je t'ai dit Il y a des touches qui marchent mieux sur les modifiers Par exemple F c'est une, une touche qui marche très bien Shift F ça se fait facilement Tu vois si on retourne au niveau du clavier Rapidement Tac au niveau du petit clavier là Tac clavier visuel Shift F Tu vois c'est des combinaisons qui sont très simples à faire Ctrl F Alt, F, c'est des trucs qui se font bien, tu vois, tu n'auras pas de mal, tu vas pas bouger tes mains hein, à ce niveau-là. Il faut pas hésiter à user et abuser des touches qui marchent bien sur les modifiers. Tu regardes au niveau de ta main et tu regardes ce qui marche bien. Souvent, F, ça marche bien. Mettre métamorphose, fire et tout en F, souvent, c'est god tier. Souvent, c'est top, top du raccourci clavier. Alors, ne pas hésiter à en abuser non plus de ce raccourci-là, ça marche tellement bien. Et sinon, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, il y a une règle générale qui est également très importante... C'est que la même chose est bindée pour tous les personnages Si tu n'es pas encore familier ou si tu l'es avec quoi Tu te rendras compte qu'au final toutes les classes sont globalement les mêmes dans le principe C'est à dire que tu vas te retrouver avec 5 à 6 touches pour ton cycle DPS Enfin de 3 à 6 touches pour ton cycle DPS T'auras des cooldowns offensifs contre 2 ou 3 minutes T'auras des cooldowns défensifs contre 2 ou 3 minutes Mais t'as toujours un wall sur les classes T'as toujours un CD défensif sur une classe T'as toujours un CD offensif sur une classe T'as quasiment toujours une interruption sur une classe T'as quasiment toujours un sort de contrôle sur une classe T'as quasiment toujours un truc qui ressemble à un sur une classe, t'as quasiment toujours un cd de déplacement sur une classe typiquement moi alors je sais pas c'est le plus optimal non plus mais sur toutes mes classes A c'est un truc de déplacement, sur mon voleur A c'est le pas de l'ombre, sur mon mage le A c'est la téléportation c'est le téléport devant c'est si je fais A je sais que c'est un, un truc de mobilité je sais que ça va me faire un truc à ce niveau là au niveau de mon démo ça va être ça va être la même chose tu vois, tu vois ce que je veux dire en gros il faut Bien mettre toujours la même logique au niveau de ton personnage Et pareil au niveau de l'interface Si j'ai décidé qu'à gauche c'est mes CD défensifs Sur n'importe quelle classe il faut que mes CD défensifs soient à gauche à droite mes CD offensifs Faut que ce soit logique, que ce soit toujours la même chose Faut pas que tu t'y perdes, faut que ce soit super simple Et ça c'est une grosse partie également Qui permet de quand tu passes d'une classe à une autre Tu ne t'y perds pas je veux, je veux mettre mon CD def en démo C'est exactement la même chose que mon évasion en voleur Mon ice block c'est la même chose c'est simple en fait, du coup j'ai aucun mal à passer d'une classe à l'autre. Et ça, c'est grâce au fait de mettre des raccourcis qui se ressemblent. Un wall pour un wall, un boost de vitesse pour un wall, un kick pour un kick. Et euh, par exemple, un, un, tu vois, en, tu joues un chaman, tu mets un condensateur, faut que ce soit la même touche que l du mode, le leg sweep du moine, le stun de zone du moine. Si tu vois l'idée. Et c'est incroyable, ça marche tellement bien, c'est ouf. Et voilà du coup pour la vidéo sur les guides avancés donc comme tu l'as vu tu as une notion séparée à chaque fois entre les types de trucs que tu vas faire pour ton cycle dps, tes kicks, tes cd offensifs, tes cd défensifs au niveau de quelle est l'optimisation au niveau du clavier et les modifiers c'est très important n'hésite pas à me dire si tu as encore des questions, s'il y a des trucs où tu hésites, quels qu sont les plasmos optimaux etc vraiment si tu te poses la question dis toi qu'il y a souvent d'autres personnes qui se posent la question n'hésite pas tu balances en commentaire le but de la section commentaire c'est qu'on discute de trucs liés au raccourcis sur cette vidéo que les personnes qui ou de la vidéo, enfin en tout cas que ce soit lié à cette vidéo, donc n'hésite pas à en user, à abuser. En plus, ça fait du référencement, bordel, bah ben voilà, il faut le dire. Si tu veux que la vidéo, elle pop, tu trouves qu'elle est bien, bah ben, tu la partages, et tu mets un commentaire, et tu mets un petit like, et ça fait grave plaisir, et tu t'abonnes même. Comme ça, on arrive aux 30 000 parce qu'on n'arrête pas de grandir, et ça fait grave plaisir. Et tu viens également sur Discord si tu as envie de discuter, ou sur les live Twitch, en tout cas, n'hésite pas à venir interagir avec la communauté, ça me fait grave plaisir à me parler de toi, tout ça. Kiffe bien, et on se retrouve très très vite.